Bonjour, chers internautes, chers youtubeurs, chers facebookers. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce petit live, ce petit rendez-vous que je vais vous donner ce soir à partir de 19h. Ce soir, j'aurai l'occasion d'avoir à côté, juste à côté de moi là, en vidéo évidemment, Chloé. Chloé, cette personne que vous connaissez maintenant presque tous et toutes, puisque vous l'avez vu dans, dans la vidéo notamment sur la page Kino Studio TV de Facebook, la page officielle. Je vous donne rendez-vous ce soir, parce que ce soir, Chloé, elle sera avec nous en live, et nous pourrons lui poser toutes les questions que nous avons envie de lui poser. Euh, J'ai sélectionné quelques questions à lui poser, et via le chat, vous aurez l'occasion de lui poser les questions qui vous incombent de lui poser. Rendez-vous ce soir, n'oubliez pas, 19 19h, à partir de 19h, voilà. Le live se terminera avant 20h évidemment, alors venez nombreux parce que ce soir c'est le grand rendez-vous avec Chloé. À ce soir les amis